Aujourd'hui, nous allons présenter notre analyse des projets de budget. Et ce sera la première discussion de ces projets de budget devant l'Eurogroupe. Comme vous le savez, pour la première fois, depuis que cette procédure existe, la Commission a été amenée à rendre un avis négatif et à demander à l'Italie de soumettre un nouveau projet de budget d'ici au 13 novembre. Et, euh, et bien maintenant, ce qui est important, c'est que devant leur groupe, le ministre Tria, et j'imagine qu'il le fera, euh, fasse part de ses intentions euh, et explique ce que l'Italie compte faire dans les jours qui viennent pour répondre à cette demande dont j'espère et je crois qu'elle sera par ailleurs soutenue des finances de leur qui sont euh, tout à fait euh, en phase avec la commission, la commission qui agit là comme gardienne des traités et pour faire respecter les règles qui sont des règles de bon sens, il s'agit de faire reculer euh, la dette italienne qui euh, pèse euh, sur euh, les ménages euh, italiens. Voilà ce que j'attends de cette réunion d'aujourd'hui. C'est une réunion, la première réunion de présentation devant les ministres des Finances et d'échanges autour des avant-projets de budget. Il n'y a pas que l'Italie, mais j'imagine que nous parlerons beaucoup de ce cas. En tout cas, soyez sûr que la Commission européenne et moi-même, nous agirons dans les jours et semaines qui viennent avec un état d'esprit continu qui est celui du dialogue. Du dialogue Dialogue, dialogue, c'est mon mot d'ordre parce que j'ai toujours dit que, que l'Italie avait sa place centrale au cœur de la zone euro, parce que je n'envisage pas la zone euro sans que l'Italie soit pleinement engagée dans celle-ci. Et je ne vois pas non plus d'ailleurs l'Italie connaître l'avenir qu'elle mérite et le peuple italien l'avenir qu'il souhaite, sans que euh, la présence de l'Italie dans l'euro soit affirmée avec force. Est-ce que la Commission ne devrait pas être plus sévère avec l'Italie Toujours, la Commission donne plus de temps à l'Italie depuis des années, et maintenant, est-ce que vous ne devriez pas être plus sévère pour, pour moi, pardonnez-moi, mais cette idée que la Commission devrait être plus sévère, je ne vois pas au nom de quoi, en se fondant sur quelles règles. Je sais qu'il peut arriver qu'on donne ce type de slogan euh, en pâture, mais et la vérité, c'est que nous agissons à partir de règles. Et ces règles sont extrêmement précises. Ces règles nous demandent de nous assurer que les avant-projets de budget euh, euh, obéissent à un critère qui est le critère de la dette et s'assurent que les déficits structurels soit amélioré dans des conditions qui sont prévues par nos textes. Et dans le cas d'Espèce, s'agissant de l'Italie, pour la première fois, encore une fois, comment aurions pu être plus sévères Nous avons constaté qu'il y avait un écart majeur en termes de déficit structurel. Ils étaient censés s'améliorer de 0,6 points Ils se détériorent dans nos mesures de quelque chose comme 0,8 points Et que par ailleurs, nous pensons qu'il y a sur la dette italienne des risques d'augmentation avec un tel le budget. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que ce budget soit ressoumis. Donc franchement, euh, ne soyons pas là dans, dans la psychologie ou dans l'agressivité. La Commission fait respecter des règles. Ce sont des règles de bon sens. Ce sont des règles qui, encore une fois, sont favorables au peuple italien parce qu'elles veulent alléger le fardeau de la dette qui pèse sur lui. Allons dans cette direction. Euh, et, et la prochaine étape, c'est que je présenterai les de croissance et de déficit de l'ensemble des États membres de la zone euro ce jeudi, puisque nous attendons pour le 13 novembre la réponse de l'Italie à cette demande de soumission d'un nouveau projet de budget. Respectons les rythmes, respectons les règles. Croyez-le, la Commission les applique avec la plus grande rigueur, la plus grande fermeté, la plus grande objectivité, et nous allons continuer comme ça avec toujours euh, le souci de traiter tous les pays équitablement et quand il y a une nécessité de dialogue, de dialoguer vraiment. Les, quand de de que... les oui. Italiens quand même ont déjà signalé qu'ils ne veulent pas répondre à vos demandes, donc euh, est-ce que vous avez des sanctions ou quelque chose, une procédure difficile je, je n'ai pas ce type euh, d'information euh, mon interlocuteur euh, s'appelle Giovanni Tria c'est le ministre des finances euh, de ce beau pays euh, et euh, je suis persuadé que pour ma part il a compris euh, qu'il fallait euh, que l'Italie reste dans les règles, dans le cadre des règles, agisse dans le cadre de ces règles et donc euh, qu'il souhaite qu'il y ait, mais c'est à lui de le dire, un nouveau projet de budget soumis à la Commission européenne ou en tout cas qu'il y ait une réponse. Je n'imagine pas que ce dialogue s'interrompt. Ce dialogue doit se poursuivre. Il doit rester un dialogue amical un dialogue constructif, un dialogue dans nos règles. Donc j'attends le 13 novembre. Je, je ne veux pas, moi, sauter aux conclusions. Je respecte les règles. Je suis là pour les faire respecter euh par les autres, je veux les respecter moi-même et ça suppose aussi qu'on soit dans le respect des rythmes et le rythme est très clair, il est fixé par les texte le 13 novembre ça fera donc euh, plusieurs semaines depuis le 23 octobre, trois semaines nous attendons euh, qu'il y ait une réponse à notre demande de soumission d'un nouveau budget et je n'ai pas de raison à ce stade, ni d'imaginer euh, que nous aurons une réponse, ni euh, de soupçonner que nous n'en aurons pas, ou plutôt je me corrige immédiatement J'espère et je crois que nous aurons une réponse. L'Italie continue à parler d'un budget du peuple. Est-ce que c'est une provocation et une mensonge C'est un message politique. Je respecte la politique, je suis moi-même un homme politique, mais je pense qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première, c'est d'opposer un budget du peuple euh, celui qui est proposé par euh, des euh, responsables élus à je ne sais quelle euh, commission qui sera une bureaucratie non élue. La commission a sa légitimité démocratique. Nous sommes investis et contrôlés par le Parlement européen. Et nous agissons en fonction de traités qui ont été adoptés par le Conseil à l'unanimité, euh, y compris par l'Italie. Nous sommes là pour nous assurer que le règlement de compte propriété de la zone euro fonctionne. Donc ne faisons pas cette opposition. Elle est sommaire et je la crois totalement fausse. Et puis la deuxième chose, c'est que non, je ne crois pas que ce budget soit bon pour le peuple italien. Parce que si le résultat est d'augmenter la dette publique et donc le remboursement de la dette, 65 milliards d'euros par an, 1000 euros par italien, à la fin, c'est toujours les plus pauvres qui payent. Donc non, je n'ai pas le sentiment qu'un budget qui augmente la dette soit un budget bon pour le peuple. Bref, nous parlons entre institutions démocratiques, même si les fonctionnements sont différents, et nous parlons aussi avec le même souci, qui est que le peuple italien soit gagnant. Oh, parle-le français. Baconite Reported that says the european commission has already made a decision to put uh disciplinary action to italy november 21st is there any truth to this have you made a decision absolutely not um, we are there to be uh, uh, the the warrants of the respect of the rules and the rules are quite precise uh, first we had to assess the dbp and this assessment was not conclusive for italy so seeing that there was too much debt and uh, not enough uh, diminishment of the uh, structural deficit then we decided to ask italy to resubmit a new dbp by the 13th of november and we expect this to be done and so uh, when you are in a procedure you must respect your own procedure and this is why i'm waiting for the response from the italian government and i cannot anticipate on this response i hope and believe that the rational approach would be that we have a new dbp by the 13th of november then on the 21st of november i want to be precise uh, we are going to deliver our opinions not only for italy but for all the countries inside the eurozone and of course our opinion on italy will be different in a situation where we have a new dbp uh, submitted uh, we have a, a new B dbp globally compliant submitted or not or we have no dbp so let's not anticipate let's not jump to conclusion let's walk step by step let's respect the procedure and my motto with italy is and will be the same uh, we are uh, part of the same Uh, structure which is the euro uh, our interest is that Italy is at the core of the eurozone and it's also the interest of the Italian people to be there and so let's continue to dialogue in the same framework so if the idea is that we've already taken decisions uh, it's a, a fake news it's a wrong idea we are walking step by step in the spirit of dialogue but of course according to the rules And the rules are quite precise. Uh, we need to uh, make sure that the Italian debt doesn't raise and we have to make sure also that the structural deficit is reduced. And this was not the case with the first DBP by far. And this is why, for the first time in the history of the SDP, we had to ask for a new DBP. We are waiting for it. We are uh, always uh, Discussing, talking with the Italian government. I'm in permanent contact with Mr. Tria. I know that he has also uh, the same spirit dialogue with the Commission, respect for the Eurozone, and uh, that he also wants Italy uh, to stay uh, a, a fully a Eurozone member. So be patient uh, and let's ask, let's work by the method by the book by the rules so november 21st no decision made on that just, just no decision made on the 21st of decision of november but on the 21st of november obviously you will have an opinion coming on italy as any uh, eurozone member and this opinion i repeat won't be the same whether the uh, answer for from the Italian government is uh, correct or not uh, or, or if there is a change or not if the result is globally compliant or not of course we won't have the same opinion and if we don't have any answer then the opinion will be very different exactly. and, and obviously there are two sides to the story the, the Italian government will say at least publicly we're not going to change anything we need a fiscal boost The commission says you need to abide by the rules but there's got to be a middle way so i'm just wondering would you be open to allow for a little bit more spending if it's backed to reforms and infrastructure spending if it's conditional i think there is something which is not well understood the commission uh, is not acting on its own behalf the commission is a very special institution uh, uh, which role is to make sure that the rules are implemented and we are acting under the control of the finance ministers. I don't know what they told you, but uh, they are all watching what we are doing and they are asking us to play fully our role and to be quite firm, but also very objective on the respect of the rules. So it's not the Commission versus Italy. It makes no sense. The Commission is there to make sure that uh, the rules of the eurozone are respected because when one member does not respect the rules it has an impact on the others uh, and and we are there to to act for the general interest of the eurozone as such uh, that's the uh, first uh, uh, wrong idea and then the second wrong idea is that we can make a kind of deal uh, no uh, we're not in a discussion we're not in the negotiation the rules are the rules and they have to be uh, respected interpreted uh, they are flexible they are quite clever uh, and i think they are favorable to the italian people because a budget which would increase The public debt, by far, uh, is a budget who, which would be damaging to the Italian people because the burden weighing on their shoulders to reimburse this debt would be heavier. Uh, uh, there are two figures: uh, the public debt of Italy, uh, to the reimbursement, the service of debt is 65 billion euros a year. That makes 1,000 euro uh, per Italian uh, citizen. And so you cannot say that when you raise the debt, it's is good for the people. And usually, those who pay the more for that are the poorest or the weakest or the more vulnerable so uh, uh in a way uh, i agree with those who say that uh, we need to have a budget for the people but the budget for the people is not a budget with a higher debt and can we ask you really quickly on your own it's not today on the agenda the debt will go down with this budget. so how do you reply to this uh, statement from the well uh, i give you an appointment uh, it's thursday morning 11 o'clock uh, not far away from here in the press room of the Commission I will deliver uh, the forecast for uh, all the Eurozone countries I don't know the results so let's see there uh, where is the uh, real dynamic uh, but well my take uh, is that it's not necessarily I would be diplomatic by increasing public expenditure uh, that you create more growth and that you reduce debt Uh, I, I think this is an economic reasoning je présenterai aussi euh, la situation de l'Espagne dans quelques minutes, puisque c'est l'ensemble des avant-projets de budget que nous examinerons. Euh, je me suis entretenu il y a quelques minutes avec Nadia Calvino. Euh, je sais que son souci est que l'Espagne puisse avoir un nouveau budget et que ce nouveau budget soit un budget crédible et qu'il affiche une euh, une réduction claire du déficit structurel. Nous sommes dans un processus de dialogue positif avec les autorités espagnoles, de la même façon que... Pour La Grèce qui pour la première fois sera elle aussi dans le cycle du semestre européen donc dont l'avant-projet de budget sera examiné. Nous allons d'abord regarder quelle est la marge de manœuvre budgétaire pour euh, des mesures euh, que le gouvernement grec euh, ensuite devra convaincre euh, ses partenaires d'adopter.